On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Cette fois-ci, c'est un tuto en pâte polymère où je vais vous apprendre à réaliser un mouton qui ressemble à celui-ci. Donc, il est facile point de feu réalisation. Suivez les étapes pour savoir comment le faire. À toutes. Pour réaliser notre mouton, on aura besoin de couleur chair de la marque Fimo Soft numéro 43, qui correspond à la couleur chair claire. On aura besoin d'une pâte polymère blanche, dans mon cas j'utilise de la cernite blanche opaque. Il nous faudra aussi un peu de noir. Puis on aura besoin d'un rouleau pour travailler la pâte. Ensuite d'un cure-dent. D'un clou à tête plate pour fixer notre mouton. Et d'un outil pour couper. Donc pour commencer, on va prendre la pâte blanche, un assez gros morceau que nous allons travailler, que ce soit avec le rouleau ou que ce soit avec les mains, pour bien conditionner la pâte, pour qu'elle soit facile à travailler. Donc on s'applique pour que la pâte soit tendre. Une fois conditionnée, on va prendre notre bout et on va le couper en deux morceaux. Le premier un peu plus grand que le deuxième et on va le rouler en une boule. Donc une fois obtenu notre boule, on va l'aplatir de sorte à garder une forme circulaire. Donc comme vous voyez, on obtient un cercle qui a une, une épaisseur assez importante. On va prendre notre deuxième boule que nous allons rouler en boudin Un boudin qui peut ne pas être uniforme, c'est-à-dire il peut avoir des parties plus larges que d'autres. Donc là vous voyez une partie est plus épaisse. Et on va couper des morceaux irréguliers au hasard tout au long de notre boudin. Donc on continue de couper plusieurs morceaux de notre boudin. On va prendre un des morceaux coupés, on va le rouler en une petite boule que l'on va aplatir entre les doigts et on va le coller sur notre premier cercle. Donc euh, voilà, je l'aplatis et je le colle. Là j'ai commencé par le contour mais vous pouvez le placer où vous voulez. Donc, je vais faire la même chose avec les autres morceaux. On peut les coller les uns à côté des autres, ou bien vous pouvez les éparpiller au début. Donc là, par exemple, celui-là, je, je vais le coller un peu plus loin que les autres. Donc le but, c'est d'obtenir plein de petits morceaux de cercles blancs qui vont former le lainage de notre mouton. Donc, L'effet d'avoir des cercles de différentes tailles donne un effet sympathique notre mouton donc là la vidéo comme vous le voyez elle est en accéléré et je continue à rouler mes petites boules à les aplatir et à les positionner les unes à côté des autres de manière aléatoire certaines sont plus grandes que d'autres pour former le corps de notre mouton donc euh, faites bien attention de remplir aussi les différents creux qui se forment entre les boules pour pas que ça crée un vide qui peut être visuellement pas joli donc vous pouvez euh, pour cela choisir des bouts plus petits ou bien plus grands en fonction de ce que vous obtenez au fur et à mesure de votre travail donc là je continue le remplissage de mon grand cercle donc au besoin je coupe encore d'autres morceaux de mon boudin donc ici j'ai choisi des morceaux un peu plus petits pour les coller aléatoirement et remplir les différents creux qui me restent donc au besoin n'hésitez pas aussi à superposer les cercles comme je l'ai dit pour camoufler certains certains petits creux donc là je continue à utiliser mon boudin avec des morceaux plus petits ou bien plus grands. Donc il me reste la moitié euh, du, du grand cercle et je remplis en fonction euh, des tailles des vides qu'il qui me reste pour les combler au fur et à mesure, soit avec des, des petites boules, soit avec des boules un peu plus grandes. Comme vous voyez on a presque fini donc là j'ai choisi des boules de taille moyenne pour compenser les vides et là je vais euh, finir les petits creux avec des boules plus petites pour un fini plus joli Donc voilà je termine encore deux petits bouts Hop. et voici notre cercle entièrement recouvert. Donc là on va passer à la création euh, de la tête de notre mouton. Donc pour la tête on prend un morceau de couleur chair donc euh, pas trop grand, qu'on va couper en deux on va laisser un tout petit bout pour après on va travailler la pâte et on va réaliser une petite boule qu'on va aplatir légèrement et la rendre plutôt ovale et d'un côté on va l'aplatir davantage de sorte à obtenir la forme d'un Donc, comme ceci et ne l'aplatissez pas trop, gardez une épaisseur assez importante, car quand on va la coller, on va l'aplatir davantage pour qu'elle adhère au corps. Donc vous voyez, là on a collé la forme en œuf sur le cercle, plus ou moins au centre. Donc là on va prendre notre cure dent on va former le, le nez, le museau, on va encocher à peu près sur le 1 tiers bas de la tête en formant un V et là où se croise le V on va faire un autre petit trait qui va donner notre bouche donc si vous avez un petit défaut ou quelque chose vous pouvez vous servir d'une lingette humide pour corriger la pâte là avec la, le cure dent je fais le la bouche du mouton bien sans Sourire. Voilà, je procède délicatement pour ne pas me tremper et pour que, au cas où, je puisse corriger. On va prendre notre deuxième morceau de chair qu'on a laissé au départ et on va le couper en deux morceaux qui vont nous servir pour faire les oreilles. Donc, pour les oreilles, on va faire une forme. Un peu allongé qui ressemble à un grain de riz ou une graine et on va faire une encoche avec le cure-dent au milieu et on va la coller sur le, le, le, le bord de la tête on va faire la même chose avec le deuxième morceau donc la petite encoche et on colle de manière plus ou moins symétrique pour obtenir les deux oreilles. Donc là, je vais prendre ce qui reste de la pâte blanche et je vais la couper pour former une boule et une deuxième boule pour réaliser les yeux. Pour la tête, on prend un morceau de couleur chair, donc pas trop grand, qu'on va couper en deux, on va laisser un tout petit bout pour après, on va travailler la pâte et on va réaliser une petite boule On va aplatir légèrement et la rendre plutôt ovale et d'un côté, on... donc je reprends le noir que je roule en un boudin très fin où je vais couper deux petits morceaux plus ou moins de la même taille que je vais rouler en petites boules que je vais aplatir que je vais coller ensuite sur les deux boules que j'ai préparées pour les yeux donc le premier oeil, ça y est il me reste le deuxième oeil donc voilà, je colle le petit point noir et je les rassemble de sorte à obtenir deux petits yeux qui louchent et je vais les coller sur la partie supérieure de la tête bon, bien sûr pas sur le sommet mais au niveau des yeux juste au dessus du museau et je vais coller les petites autres boules pour former la touffe au dessus de la tête qui va camoufler la liaison entre les oreilles et la tête et qui va donner aussi un effet plus sympa à notre mouton. Donc il s'agit de vraiment petites boules, plus petites que celles du lainage. Donc voilà, notre mouton est prêt. Il ne reste plus qu'à euh, fixer notre clou pour pouvoir ensuite le monter en un collier ou autre chose. Donc on va enfoncer notre clou par le bas délicatement pour ne pas le déformer ni déformer la pâte. De sorte qu'il ressorte par le sommet. Voilà, pour pouvoir le monter. Donc Voilà, notre tutoriel est fini. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous voyez, c'est très facile. Ça peut être aussi une bonne idée pour tenir occupés les enfants. Donc, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouce, un like. Ça me fera plaisir. Pensez à partager. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne All Fantasia pour plus de nouveautés et plus de tutoriels. Merci et à la prochaine. Bye bye!